Incroyable 21 des 30 joueurs camerounais U17 sélectionnés pour un tournoi ont été... <rire> bon, moi ce qui me choque c'est le mot incroyable. Oui, ça peut être incroyable quand c'est la Côte d'Ivoire, la France, le Mali, le Togo. Mais quand c'est le Cameroun, mais qu'est-ce qu'il est incroyable 21 des 30 joueurs camerounais U17. Une comp... Bon, likez d'abord, likez, likez. Et puis je vais bien m'asseoir. Vous pouvez vous expliquer parce que c'est croustillant, croustillant. Ça, c'est l'équipe U17 du Cameroun. U17, c'est l'équipe... C'est une équipe de football camerounaise qui doit avoir 17 ans maximum pour pouvoir participer au championnat. Maintenant, dans toutes les équipes qui sont parties à cette compétition de moins de 17 ans, il y a les joueurs camerounais qui ont attiré l'attention d'un monsieur. C'est un blanc. C'est lui qui doit valider... De les joueurs, oui, on nous propose la liste et puis dit, c'est bon, c'est pas bon, il est en règle, il n'est pas en règle, il a l'autorisation de voyager, il n'a pas l'autorisation. Et le numéro 6 et le numéro 13 ont attiré l'attention de ce monsieur qui travaille à la FIFA. Surtout le numéro 6 et le numéro 13. Attendez, je vais zoomer. Voilà, j'ai bien zoomé sur le 6 et le 13. C'est le 6 et le 13 qui ont attiré l'attention du monsieur. Il a dit... Vous avez combien Le 13 a commencé il dit, non, ils ont 17 ans. Et puis le 6, lui, il dit, il va avoir 17 ans en juillet 2023. Le monsieur dit, il ne croit pas. Examen pour tout. C'est comme le test de dopage. Quand à la fin de chaque match, on fait un test de dopage à tous les joueurs pour voir s'ils n'ont pas pris des trucs forts qui leur permettent d'être forts. Ils ont fait examen à tous les joueurs. Pourquoi ils ont marqué 21 sur 30 Parce qu'il y a 23 joueurs et 7 membres du staff. Donc, dans les 23 joueurs, il n'y a que 2 où le monsieur n'est pas sûr que ces gens-là n'ont pas plus de 17 ans. Tous les autres, ils ont plus de 24 ans. Parce qu'on fait l'examen IRM du bras. Le... Donc, finalement, vous voyez, on donne tous raison à José Mourinho. Quand José Mourinho avait mis en doute... L'âge de Samuel est au fils Toute l'Afrique a crié Ouh, c'est raciste Ouh, c'est raciste Voilà ça maintenant Voilà D'accord, vous avez plus de 17 ans Dans les environs de 17 ans Mais n'allez pas prendre un joueur qui a 34 ans Un joueur de 28 ans Essayez de le faire jouer comme un joueur de 17 ans Tout ça à cause de la magouille Tout ça là Pour que le joueur la perce Il va jouer un peu, ils vont manger dedans si des joueurs ont fait toute leur carrière Qui n'ont pas percé Mais ne forcez pas avec eux Même en sélection camerounaise Ces joueurs n'ont pas joué Et puis vont les jouer les 17 ans ah! Cameroun hey! oh, On n'aime même pas les 15 hein? hey? On va vous dire. Tous les médias en parlent hey! Présentez au moins des gens de 19 ans 21 ans pour faire une 17 vous allez présenter des gens de 33 ans, 34 ans. Et puis, vous-même, vous êtes content. Vous allez partir, mes papier là, bouh, ils ont 17 ans. Et puis, c'est bien. Ah! Cameroun, mettez pays là sur tutelle. Louez le pays, il faut louer le pays. On va prendre ça, on va gérer pour vous. Aïe lève là de corruption, là. Hein? On va vous démerder. Franchement, là, j'ai un problème pour nos équipes africaines. On n'a que de vieux joueurs. Ces joueurs sont certes compétents, mais l'âge fait qu'ils ne sont pas compétitifs. Hein? Ils n'ont pas de cardio. Ils ne peuvent pas durer un jeu. Ils peuvent être efficaces. Voilà, même regarde l'équipe du Cameroun. Une équipe, on dit, allez pour jouer, pour gagner la coupe. Ils sont allés, ils ont gagné le Brésil, ils sont contents. Et hein? ils vont manger sauce graine. Ils vont mougou d'un Tout ça, l'a complété. Mettez des joueurs frais. Frais pour de vrai. Des vrais frères, pas des faux frères. Tout ça, ça fait que nous, regardez le joueur camerounais qui a été formé en Suisse. Ils ont respecté son âge, il est frais. Les Kylian Mbappé, ils sont frais. Il y a plein de jeunes, laissez la place à la jeunesse. Les vieux, ça n'a pas marché. Mettez votre expérience hein, pour la jeunesse, on va faire marcher les choses. Mais vous êtes vieux, vous voulez jouer au football, vous voulez Mougou Dindou. vous voulez manger sauce graisse.